bonjour bonjour bonjour les frères voilà donc ceci c'est pour un témoignage c'est pour un témoignage parce que sur internet il y a trop de voleurs il y a trop d'escrocs moi je ne croyais pas ils m'ont pris beaucoup d'argent ici c'est Traoré, Traoré Moussa voilà ils m'ont pris beaucoup d'argent donc c'est pour faire une valise magique donc j'ai fait beaucoup de recherches sur internet on m'a dit, il faut envoyer l'argent, il faut envoyer de l'argent, et toujours il faut envoyer, mais on ne voit rien. Donc avec le temps, j'ai fait des recherches, j'ai vu la page de Da Sosou. Da Sosou, c'est un Béninois, il est au Bénin, voilà. Da Sosou, j'ai été sur sa page, j'ai vu, bon, j'ai dit, qu'il ne risque rien, n'a jamais rien. Et j'ai parlé avec lui, il a dit que je dois envoyer pour, pour 2 millions, je dois... Envoyé. Pour 5 millions, je dois envoyer 2 millions, voilà, pour 5 millions, je dois envoyer 2 millions. Et pour 15 millions, je dois envoyer 5 millions. J'ai dit, comment je vais envoyer une telle somme sans avoir déjà des garanties Il m'a dit qu'avec lui, c'est 100% garantie, qu'il y a de la sécurité, donc j'ai essayé. Banalement, je lui ai envoyé l'argent, il m'a transféré valise par DHL que j'ai reçu. Donc, euh, à distance, il a dit qu'on va procéder à une activation. Donc, euh, dès lors, on a fait l'activation. Il a dit, bon, le lendemain, que ça va faire 24 heures d'abord. Et le lendemain, je vais, voir, euh, je vais voir comment ça va se passer. J'ai dit, bon, je vais voir s'il si y a de la vérité que je saurai. Donc, euh, il m'a dit tout ceci. Je lui ai demandé comment je vais procéder parce qu'il y a des rituels qu'il doit faire à distance. Et il y a aussi des rituels que moi aussi je vais faire. Il y a des choses que je vais exécuter. Donc voilà. Donc j'ai fait l'exécution à distance, comme il a dit. Et le lendemain, voilà, voilà, la valise s'est remplie. Il y a beaucoup d'argent. Sincèrement, je n'avais pas cru à cette histoire. Il y a des faux et il y a des vrais. Là, ce sous en est un.